Et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc parfois, on se met la pression après avoir fait un gros match, et ensuite, bah, on n'arrive pas à reperformer au même niveau. On se demande mais est-ce qu'il y a un problème Est-ce que la dernière fois, c'était de la chance Et il y a une pression continue qui se dit allez, il faut que je reperforme. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait avec les athlètes de l'académie de haute performance pour pouvoir bah, lâcher cette pression, se recentrer sur soi et pouvoir tout donner en compétition. La toute première chose à faire, c'est ne pas s'identifier à son résultat. Dès que je vais m'identifier à mon résultat en mode waouh j'ai gagné j'ai été trop fort, eh bien je vais être esclave de ça. C'est-à-dire que je vais toujours vouloir avoir ce résultat pour me dire je suis trop fort. Et du coup forcément si on n'a pas ce résultat-là, ça va créer quoi pour l'ego Ça va être de oh, j'ai pas le résultat mais je suis trop nul etc. Et là on va faire quoi On va commencer à se flageller. Non mais je suis trop nul j'ai pas bien joué je mérite pas etc. Si vous avez ce type de discours interne, eh bien c'est juste un indicateur qui vous dit que vous avez mis quelque chose sur un piédestal, donc vous minimisez et vous avez un tas de feedback qui vous aide à vous recentrer sur vous. Donc première étape, on ne s'identifie pas à son résultat, vous êtes bien plus que votre résultat. Donc la deuxième étape ensuite c'est si demain vous avez une défaite après avoir eu un gros résultat, bah c'est aller voir tous les bénéfices de cette défaite jusqu'à temps que vous compreniez l'apprentissage. À chaque fois que l'on a une expérience qui ne nous satisfait pas et dont on se dit mais non mais ça c'est pas moi, il y a forcément des bénéfices à aller chercher et en fait surtout une leçon à tirer. Et ça c'est important de l'avoir. D'ailleurs ça nous bascule sur le troisième point là-dessus où c'est plus avec une, une athlète à ce moment-là qui avait fait une médaille de bronze très tôt dans sa carrière aux Jeux olympiques et derrière eh bien, elle avait eu énormément de pression. Pourquoi Parce qu'en gagnant très tôt, très jeune, et bien derrière, elle se disait, non mais là, je suis attendu, les autres m'attendent, euh, je dois performer, je n'ai pas le choix de contre-performer. Et donc, elle a fait quoi bah, Elle a contre-performé derrière. Donc, on est allé voir ensemble les bénéfices des contre-performances. Et justement, elle a vu que bah, techniquement, ça l'avait poussé à s'améliorer, tactiquement aussi, musculairement aussi. Elle a travaillé des choses qu'elle n'avait pas travaillé jusqu'ici puisqu'elle n'avait pas besoin vu qu'elle avait gagné. Et donc, grâce à ça, en fait, elle est devenue encore une meilleure athlète. Et après, bah du coup, on a fait les dépolarisations sur le regard des autres pour qu'elle soit vraiment détachée de son résultat et qu'elle se ressente sur quoi Sur le plaisir d'être dans son sport. Dès que vous libérez de dire « Ok, j'ai fait un bon résultat, mais ça, c'est pas grave, c'est déjà passé en fait. » Dès que vous obtenez quelque chose, dès que vous obtenez une médaille, c'est déjà votre passé. Vous avez le pic de dopamine qui a duré quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et après, ça y est, ça se passe, vous avez… Après, c'est important de se remettre au boulot. Et au boulot, c'est quoi C'est vous dire, OK, quels sont mes objectifs les plus importants maintenant Et vous concentrer là-dessus avec la certitude et la foi que, bah, à chaque match, chaque compétition, vous allez aller de 1 mm de plus vers l'être humain que vous avez envie de devenir. Et à chaque compétition, si vous prenez le temps de vous dire, OK, qui ai-je envie de devenir à cette compétition Vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez vous. Focaliser sur le millimètre et donc les résultats vont arriver plus naturellement et enfin bah, c'est prendre le livre également ou prendre un appel avec un, un coach de mon équipe pour pouvoir également faire ce qu'on appelle une dépolarisation de la peur, c'est-à-dire ok au pire du pire du pire, bah, j'ai déjà gagné ça, au pire du pire du pire, si je ne gagne pas, qu'est-ce qui se passe et De voir en quoi ce serait en train de vous servir dans votre système de valeur et de voir est-ce qu'aujourd'hui le sport est encore dans mes priorités Si vous faites du sport à haut niveau et que ce n'est plus dans vos priorités, bah, forcément la pression et la peur vont arriver. Quand un être humain est naturellement dans ses valeurs, naturellement concentré sur sa mission et est détaché du regard des autres, bah la, peur, la, la notion de peur disparaît et il devient inarrêtable